Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne, les astres disent, c'est moi Zéna. Et voici les prévisions de, de la Vierge pour la semaine du 27 avril au 3 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Dès lundi, Mercure va entrer dans le taureau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 découvrir les gens d'une autre culture ethnique ou apprendre leurs coutumes. Les voyages vous tenteraient beaucoup. Mais avec les circonstances que nous vivons, ça va être impossible. Vos déplacements seront plus fréquents aussi, même à l'interne. Et vous seriez aussi intéressé par vous inscrire peut-être dans des formations ou des études simplement linguistiques qui pourraient être en ligne. Au niveau des prévisions quotidiennes, la lune, lundi, la Lune sera dans les Gémeaux, votre dixième maison. Les plus chanceux seront les Gémeaux Verso Balance et les moins chanceux, les Cancers et vous, vous êtes ici, chère Vierge. Donc, ça va être une journée qui porte des énergies un peu contradictoires. Vous aurez toute la détermination, la diplomatie et le doigté pour naviguer à travers les petites tensions qui pourraient s'imposer ici et là. Donc, vous aurez à faire preuve de sagesse, du sang-froid et de compréhension pour passer à travers cette journée. Mais vous y arriverez. Et je, nais, je ne m'inquiète pas pour vous. Mardi et mercredi, la lune sera dans euh, le cancer. Les plus chanceux seront les cancers poissons, scorpions, et les moins chanceux, les lions. Et vous, vous êtes ici, chère Vierge. Donc, la lune est dans votre onzième maison, bien que vous auriez envie de socialiser et de rencontrer vos amis et avoir les activités collectives que vous aviez l'habitude à faire, mais certains aspects entre les astres fait que ce n'est pas le bon moment pour socialiser. Les énergies de ces journées favorisent un dur, un dur travail mental, mais il sera difficile de communiquer vos plans et vos idées. Lorsque vous étudiez ou rangez vos documents, Faites attention aux détails. Il serait sage d'éviter les négociations importantes et de demander les conseils des, des, des professionnels de confiance si vous êtes impliqué dans des contrats, des affaires ou des questions juridiques. Et cela s'applique sur toute cette semaine. Jeudi et vendredi, la Lune sera dans le, dans le Lion, votre douzième maison. Les plus chanceux seront les lions, béliers et sagittaires et les moins chanceux seront vous et les taureaux, scorpions et verso. Les énergies de cette période combinées à ce que nous vivons maintenant pourraient avoir un effet négatif sur votre état mental. Il faut ne pas vous fier à ce que les autres pensent ou même à leurs paroles. Faites confiance à votre intuition. Vous pourriez risquer de vous prononcer d'une manière inappropriée ou euh, ne pas dire ce que les autres attendent de vous. Ou bien, vous pourriez tomber dans les préjugés. Cette période n'est pas vraiment favorable pour entrer dans des débats inutiles, ni dans des confrontations. Patientez, les prochaines journées seront beaucoup plus plaisantes pour vous. Je parle de samedi et dimanche. La lune sera dans votre signe. Évidemment, les plus chanceux seront vous, les taureaux et les Capricornes. Les énergies durant cette fin de semaine vous donnent une très belle vitalité. Votre charme et votre charisme feront tourner des têtes